soignant en transition, ça a démarré en 2012. On a ce qu'on appelle le groupe de pilotage et là on est à peu près 18. Assez vite, on, on a lancé des, des projets concrets. Et on a lancé par exemple Ripper Café. On a démarré des ateliers d'échange de savoir-faire, des jardiniers complices. Et comme on est dans une commune qui est plutôt, qui est très rurale même, euh, on s'est fort intéressé à tout ce qui est alimentation. Et donc on a, on a beaucoup travaillé sur les producteurs locaux. On dit, mais en quoi, en quoi une initiative de transition peut être utile dans un, un épisode de crise sanitaire comme celui-ci On devait euh, s'appuyer sur nos savoir-faire et sur euh, le réseau qu'on avait créé pour euh, répondre aux besoins les plus urgents qui étaient les besoins de protéger les personnes qui étaient sur le front et euh, le, la question de la nourriture, comment trouver de quoi se nourrir, mais aussi comment euh, essayer de faire en sorte que, que nos producteurs locaux euh, s'en sortent à long terme poser la question de, de l'outil. J'avais déjà l'habitude de créer des petits groupes Messenger et c'était tout de suite transposable dans la situation dans laquelle on se trouvait et on a tout de suite aussi établi quelques règles d'utiliser les petits émoticônes. Et très vite, ça a évolué très organiquement, c'était notre petit groupe et puis on a donné la possibilité de rendre membres les amis et c'est comme ça que ça a très, très vite pris une certaine ampleur. Je crois que tout le monde a été tellement choqué de, de voir à quel point on était dépendant de l'extérieur que le, le retour au local s'est vraiment fait sentir. Et là, il y avait vraiment des demandes, tiens, qui produit, qui produit Et donc nous, comme on avait dans le cadre de la semaine de l'assiette locale, euh, une carte des producteurs, la liste des producteurs, on a su assez rapidement mettre ça à disposition des personnes qui, qui venaient sur le groupe, pour trouver ces renseignements. Il y avait cette petite inquiétude par rapport, tiens, une fois que le confinement va s'arrêter, qu'est-ce qui va se passer Est -ce que on va continuer à venir acheter chez moi ou bien est-ce que mes ventes vont fortement diminuer Et donc a, il y a toute une réflexion de fond qu'on a développé comme ça dans un autre groupe qu'on a créé, qui est notre groupe qu'on a appelé le Forum ouvert. La crise a mis en évidence à quel point notre système est fragile. Tout ce qui est vital est en fait extrêmement hors de notre contrôle. Tout c'est quand même un retour à, à des savoir-faire et à des compétences qui font qu'on est autonome. Est-ce que c'est la transition Je ne sais pas, mais pour moi, ça s'inscrit dans la transition. Il me semble qu'il y a beaucoup de gens qui, sont, qui se sont enfin découverts une fibre culinaire, qui se sont mis à leur quand c'est tout nouveau. Et, et Ce sont des, des choses sur lesquelles il est possible que la demande continue après qu'on soit déconfiné. Envisageons les autres ruptures qui pourraient survenir. Et Par exemple, on, on s'est proposé de jouer à « et si on faisait une journée sans » quelque chose, des journées sans électricité, des journées sans eau et vraiment essayer de voir comment on peut faire en sorte d'être le plus résilient possible.